C'est un peu comme de dire est-ce que tu préfères ton papa ou ta maman. Euh, donc je veux dire je n'ai pas de préférence. Euh, J'ai eu un petit coup de cœur je crois pour euh, comment euh, Marie de Bourgogne parce qu'il y avait tellement peu d'éléments sur elle que j'en ai fait un des plus grands portraits en fait. Parce que je voulais pas qu'elle soit effacée. <rire> je crois que c'est assez évident, vivre sans enfant. un mix des deux <rire> euh, couronne en or avec des diamants <rire> euh, je ne pense pas être une princesse euh, si je voulais être euh, un, une représentation mythique je voudrais être plutôt une reine ou une déesse j'en ai une en réalité mais elle est cachée Je n'en ai pas, mais je suis le domestique de mes chats. Ah, jouer de l'orgue. J'aurais rêvé de euh, savoir jouer de l'orgue. Des fois, je m'imagine en train de jouer des, euh, des pièces de bar à l'orgue. J'adore ça. Destin choisi à présent. Les deux. Euh, vachement cher. Ha <laughs> ha